C'est ni plus ni moins que le meilleur petit déjeuner vegan que j'ai jamais mangé de toute ma vie. Du coup, j'ai mis la photo sur Insta, je pensais péter des records, ça a été un peu la déception. Après, j'ai passé pas moins de deux heures à essayer de régler ce fichu trépied de caméra pour te prendre un plan correct. Dans ce café, il y avait des oracles et des tarots. J'ai décidé de te tirer une carte. Alors c'est très simple, tu vas choisir une carte parmi le tas numéro 1, le tas numéro 2 ou le tas numéro 3. Et on va voir ce que ça donne. Alors le programme du jour sous cette chaleur écrasante, ça va être la recherche d'appartements. Euh, J'ai euh, trois pistes, donc on va voir ce que ça donne. que je suinte comme un petit cochon sauvage. Alors le gentil monsieur derrière moi m'a appris comment il fallait arrêter les, les taxis collectifs, les taxis rouges comme lui. Alors on va essayer. Ah merde, comment ça pleuvoir je l'arrête je bon, j'arrive pour ma deuxième visite et c'est la pluie C'est assez énorme en fait, le taxi s'est complètement planté de route Mais comme tout à l'heure je me suis perdu Mais en fait j'ai été capable de reconnaître et je leur ai dit, j'ai tapé à la vitre Non non c'est pas par là, c'est dans l'autre sens Du coup ils ont été trop mignons quand tu vois le, le prix des taxis collectifs Comme ça tu t'es plusieurs sur la plateforme arrière Ça coûte pas très cher et euh, pour l'instant vraiment Ça fait pas longtemps que je suis là, ça fait deux jours Mais j'ai un énorme coup de cœur pour les Thaïlandais ils sont serviables, ils sont souriants, ils essayent de rendre service du mieux qu'ils peuvent et ça fait vraiment plaisir j'avais envie d'en profiter pour te présenter rapidement l'auberge de jeunesse où j'ai passé ma première nuit, euh, en plein cœur de Nianman, le quartier un peu hipster de Chiang Mai. Euh, c'est une auberge de jeunesse qui s'appelle The Little Siri où il y a des dortoirs, des chambres, avec certaines vues euh, plutôt super sympas. Euh, le responsable s'appelle Dave, c'est un Australien. Il est hyper attaché à ce que les gens qui l'accueillent, euh, bah, ça se passe bien. Et euh, je l'ai trouvé super sympa, donc voilà, c'est lui. Ah. Si jamais tu passes par Chiang Mai, n'hésite pas à le saluer de ma part et je t'ai mis un lien de présentation de l'auberge de jeunesse dans la description de la vidéo. C'est bon, j'ai récupéré mes affaires et cette fois je filme installé à la résidence. Il y en a pour 7 minutes de marche quand on va dans la bonne direction. Oui, parce qu'en fait je l'ai compris après, mais même si là j'ai un peu la classe, je suis juste en train d'aller dans la mauvaise direction. Alors je crève de chaud, mais euh, c'est par là, je suis presque arrivé normalement.